Alors deux minutes d'attention les gars, bah, attends, il nous parle. on ne jette rien par terre, tout ce qui est sandwich, mégots de cigarettes, tout dans les poches, hein. on a une belle nature, on la préserve, ouais, allez c'est parti